Euh, encore une fois, euh, donc, il, est, il vient, il a découvert en fait hier les textes et il va nous faire une préparation, une présentation euh, au pied levé pour représenter donc, les églises issues de la réforme et donc pour remplacer le cardinal Barbarin. Euh, donc euh, soyez vraiment remerciés pour votre disponibilité et pour avoir répondu à mon appel de secours. Roger Michel Bory est ici donc en sa qualité de président de l'espace protestant euh, Théodore Bonneau à vaux en velin Il est membre du réseau Bible et création qui est un, un réseau francophone de théologiens protestants qui s'intéressent à l'écologie. Il est aussi membre de, euh, de l'association chrétienne Arrocha, qui travaille dans le domaine de l'écologie et qui est notamment très impliqué dans le dans le programme Église Verte, dont Elena nous reparlera probablement cet après-midi. Donc, euh, donc euh, Monsieur Bori est vraiment inscrit dans les réseaux de réflexion et d'échanges œcuméniques sur les questions d'écologie. Euh, il est médecin, gastro-entérologue à la retraite, ce qui apporte une. Euh, une coloration particulière à son, à son identité et peut-être à son intervention. Je lui cède la parole pour, pour une demi-heure. Je vous ferai signe pour vous dire combien de temps il reste. Et après, nous avons 15 minutes de discussion avec vous. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de contribuer à cette journée d'études initiée par la, la chère Jean Master. Euh, même si cette participation n'était pas prévue de très longue date, euh, nul doute que la sortie de ce bel ouvrage collectif, pensée l'écologie dans la tradition catholique, élaboré sous la direction de Fabien Rawl, fera date dans ce vaste champ de réflexion et d'action que représente l'écologie aujourd'hui, dans ses multiples dimensions. En tant que protestant, je n'ai que pu être très touché par le fait que la deuxième note citée, après celle bien légitime du ministère de l'Église catholique, concerne le grand théologien protestant Jürgen Moltmann, dont l'ouvrage « Dieu dans la création, traité écologique de la création », publié en 1985, a été et reste pour moi un ouvrage privilégié qui m'a guidé dans mon soulignement intellectuel et Spirituel. Et si j'ajoute que ce chapitre introductif et même le livre se termine par la citation de Jacques Ellul vous m'en voyez comblé. <rire> Cet ouvrage est en effet bienvenu dans la mesure où il s'inscrit dans le prolongement de l'encyclique Laudat aussi, dans la perspective d'un approfondissement aussi théologique des nombreuses pistes de réflexion ouvertes par le pape François. Cette L'être a en effet eu une audience très large, comme le souligne la conclusion de ce livre, dépassant très largement les frontières de l'Église catholique et, paradoxalement, euh, créant la surprise chez un certain nombre de catholiques, bien qu'elle soit rédigée dans la continuité des prédécesseurs du pape François. Ce très beau et éclectique parcours dans les quatre grandes parties de cet ouvrage, euh, que je ne renommerai pas maintenant, euh, est tout à fait intéressant et euh, dans le temps que j'ai eu depuis hier, c'est surtout sur les. les euh, disons le quatrième grand chapitre que j'ai pu me, euh, de me concentrer, mais euh, quand même, euh, j'avais aussi quelques réflexions concernant les.. Euh, concernant l'encyclique. Mon aussi. et euh, disons que j'ai trois points que je voudrais aborder maintenant avec vous. Euh, la première remarque concerne l'anthropocentrisme. Alors on peut se réjouir bien sûr de la ferme critique du pape François qui dans son encyclique dénonce très longuement et avec insistance les excès de ce qu'il appelle l'anthropocentrisme anthropocentrisme dévié, et il appelle le monde entier en sursaut pour une protection de la création. Je le cite, Dieu nous a unis si étroitement au monde qui nous entoure que la désertification du sol est comme une maladie pour chacun. Et nous pouvons nous lamenter sur l'extinction d'une espèce comme si elle était une mutilation. Chapitre 89. Le pape n'en affirme pas moins que l'anthropocentrisme est revendiqué par la pensée chrétienne. En effet, chapitre 90, cela ne signifie pas que tous les êtres vivants sont égaux, ni ne retire à l'être humain sa valeur particulière. Soulignant par ailleurs la grande responsabilité de l'homme envers la création, il rappelle aussi que la pensée chrétienne revendique une valeur particulière pour l'être humain, supérieure à celle des autres créatures. C'est au chapitre 118. Il reste ainsi tout à fait dans la continuité de, du concile Vatican II avec euh, cette idée de la supériorité de l'homme. Hein, dans la constitution godium l'espèce, tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et son sommet. Alors je me référerai, puisque j'ai été presque invité, à une citation de Boltmann qui peut paraître un peu... Euh, Violente d'ailleurs sur cette question. L'anthropologie chrétienne a négligé son fondement dans les traditions bibliques en faisant sienne l'image de Ptolémée au Moyen-Âge, géocentrisme, homme au centre du monde. Elle est devenue unilatérale à l'époque moderne lorsqu'elle n'a fait appel aux traditions bibliques que pour légitimer la place privilégiée de l'homme dans le cosmos, mais non pour mettre en évidence la communauté créaturelle dont fait partie l'homme, elle est devenue bornée lorsqu'elle a cru devoir défendre contre Galilée, Darwin et Freud l'anthropocentrisme moderne pour sauvegarder la dignité et la moralité de l'homme. Vous voyez que c'est assez, euh, assez euh, tranché comme, euh, comme euh, intervention. Euh, Lynn White, euh, déjà, qui est cité dans cet ouvrage, déjà en... Hein, 1967, dans son article quelque peu provocateur et qui a fait couler beaucoup d'encre, mettait en accusation l'anthropocentrisme de la religion chrétienne. Mais on peut dire d'une certaine mesure qu'il était précurseur puisqu'il préconisait déjà, 12 ans avant le pape Jean-Paul II, de faire de François d'Assise le saint patron des écologistes. Dans l'histoire, on peut dire que cet anthropocentrisme a eu des hauts et des bas. Un très beau chapitre que j'ai découvert sur la pensée de Nicolas Malbranche, elle mérite de nous montrer l'importance, l'influence durable dans le temps qu'elle a pu avoir dans le soutien de cette société en orgueil anthropocentrique, allant jusqu'à cette significative anecdote du coup de pied dans la chaîne gestante de M. de Fournel, que j'ai découvert en fait divers tragiques du XIVe siècle et affirmant ensuite « Et quoi, ne savez-vous donc pas que cela ne sent point ?» Donc, si l'on entend cette affirmation, en aujourd'hui fait, elle nous paraît terrible. Et cet anthropocentrisme exacerbé est en fait le fruit des siècles suivant la Renaissance, qui suivent la Renaissance et... Euh, on atteste les procès faits aux animaux en effet comme cet autre fait divers que j'ai découvert dans le journal hier soir sur le malheureux procès de la truite de Falaise dans en, en, en les années 1300 que j'ai découvert dans ce livre et qui nous rappelle qu'à cette époque les animaux n'étaient pas considérés comme des machines à la manière de malbranche. C'est du 16 XVIe au 20e siècle la société occidentale n'a fait qu'accentuer son anthropocentrisme. Malheureusement, on peut dire peut-être que parfois la théologie chrétienne soit a initié, soit a suivi cette évolution de, de la société. Avec Bacon et son empirisme, puis Descartes, puis Malbranche, plus tard avec un terme qui nous est très familier, mais dont on ne pense pas Souvent, la profondeur de la signification, c'est l'humanisme, le terme d'humanisme qui a pris au XVIIIe au 10, au siècle, au siècle des Lumières, une euh, coloration très anthropocentriste. Peu de place est laissée aux autres créatures et à la nature, si ce n'est euh, une place de matière première, pourrait-on dire. Cependant, pour atténuer la critique de l'anthropocentrisme chrétien, il convient de rappeler qu'il n'a pas toujours été synonyme de destruction de la planète, de la création, en soulignant que tout a été fait pour le bien de l'homme. Une attitude de préservation de la nature se justifie par l'idée que ce que Dieu a fait étant parfait, il est présomptueux de vouloir l'améliorer et qu'il faut au contraire le conserver sans vouloir le changer. Cette attitude de préservationniste a prévalu dans certains courants théologiques en particulier dans la théologie orthodoxe à certains moments si je ne m'abuse et euh, également dans euh, certains courants du protestantisme aux états unis le, le, du puritanisme comme les Quakers ou, ou les Amish qui sont dans cette perspective d'un anthropocentrisme préservationniste cependant cette, ce type d'anthropocentrisme de, de, de, ne répond peut-être pas à, aux urgences de la situation actuelle, au bouleversement planétaire dans lequel nous sommes, et elle expose en effet à une nostalgie du passé, à, conservati à un conservatisme qui nous donne une guerre de perspective d'évolution vers un renouveau de la vie. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir, intervenir, c'est cette... Ce, ce dualisme corps-esprit qui euh, suit de très longtemps, enfin, au cours des siècles, euh, cette recherche permanente de ce qui distingue l'homme des autres créatures. j'ai l'impression que, euh, que parfois c'est presque obsessionnel de vouloir trouver euh, le détail qui fait que euh, l'homme est très différent des autres créatures. Et c'est avec une. Certaines jubilations que j'ai découvert Lactance, que je ne connaissais pas, ce théologien du 3e siècle, qui, je cite, prête aux animaux parole, amour, raison pour faire face à l'avenir, organisation sociale, prudence. Il est donc probable que la plupart des biens que l'on attribue à l'homme appartiennent aussi aux autres animaux, mais il est certain qu'ils n'ont point de religion. Alors, Son audace tranche avec cette recherche récurrente de ce qui distingue l'homme des autres créatures reste bien sûr à définir ce que, va, ce que l'actance va mettre derrière ce terme de religion, puisqu'on peut y mettre beaucoup de choses. Et n'est-ce pas le libre choix de Dieu d'entrer en dialogue avec l'homme Alors j'ai aussi découvert, avec beaucoup d'intérêt la scolastique, comme vous vous en doutez, ce n'était pas le point fort du réformateur, et euh, vous avez peut-être en tête les critiques de Luther euh, quant à la scolastique. Euh, J'ai aussi trouvé d'une remarquable clarté pour l'amateur que je suis dans ce domaine, le, la, la clarté de cet exposé euh, qui, de, de ce Thomas d'Aquin, euh, qui reprend cette idée... Aristotélicienne très novatrice pour l'époque de l'hylémorphisme, c'est-à-dire cette représentation de l'être humain, une personne humaine comprise comme en composé, comme une âme unie à un corps. Cette représentation de l'âme qui est unique, mais qui est elle-même, qui présente des puissances multiples, donne une place tout à fait intéressante au monde végétal et au monde animal. Il atténue, dans une certaine mesure, cette rigidité du dualisme platonicien, âme et corps, qui attend d'influencer Saint-Augustin, mais quand même sans pour autant l'abandonner complètement. Et c'est bien en s'appuyant sur ce dualisme que l'on reste dans l'obsession qui a travaillé la société occidentale et la chrétienté au fil des siècles, de défendre une différence ontologique entre l'homme et les autres créatures. Et c'est bien cette distinction ontologique qui continue de poser question au regard des connaissances nouvelles de l'éthologie, comme cela est tout à fait bien souligné dans le chapitre Pensée catholique sur l'animal. Alors ne peut-on pas franchir le pas à le sud de l'actance et mettre de côté... Ce dualisme est cette question lancinante de l'immortalité de l'âme. Si l'esprit est l'unique source de vie pour toutes les créatures, les créatures se trouvent dans un même réseau communautaire. Dans l'esprit, on peut parler d'une communauté créationnelle. On ne peut pas réduire la création à une juxtaposition de choses de créatures qui devraient ensuite s'articuler les unes avec les autres et de surcroît, créer une hiérarchie, une prééminence de certaines créatures par rapport à d'autres. Elles font toutes partie dans le même corps et on pourrait, peut-être en extrapolant trop, mais reprendre l'image du corps de Saint Paul dans les Corinthiens par l'esprit, la relation, l'interaction, la communication font partie même de l'acte créateur. Et cette compréhension de la création dans l'interdépendance de l'Esprit de Dieu et dans le mouvement de cet esprit va à l'encontre d'une hiérarchie de valeurs. Il y a une dignité partagée dans l'existence de chaque créature et de toute la création. Et chaque créature vit par le souffle, par l'Esprit qui l'anime. Si une créature fait partie d'un grand ensemble vivant, d'une communauté de vie, elle ne se réduit cependant pas à cela. Chaque créature est aussi individuée, elle est elle-même dans un grand ensemble commun. Elle a conscience d'exister, elle a la perception d'exister, mais ne peut se faire qu'une représentation de ce qu'est cette conscience, cette perception d'exister chez un autre individu de la même espèce, ou même d'une autre espèce, ce qui est encore plus difficile. Alors l'héritage de la philosophie grecque, qui a influencé la pensée augustinienne, assimile la conscience à l'esprit, et se place dans un dualisme du corps et de l'esprit, alors que la conscience est peut-être plutôt la perception, la manifestation en nous-mêmes, d'un esprit infini qui se reflète en nous, et pour citer Moltmann, si la conscience est en esprit réfléchi, alors un immense domaine de l'esprit humain nous demeure inconscient. Cet esprit est un principe d'organisation universelle qui ne se limite pas à la manifestation de notre raison ou de notre volonté, mais qui inclut aussi notre corps, qui nous relie aussi culturellement et socialement aux autres hommes, mais aussi à toutes les autres créatures et à l'environnement naturel. Voilà encore une citation de Moltmann. « Il est important d'étendre la conscience humaine de l'esprit au plus grand nombre de formations possibles de l'esprit et d'élargir la conscience individuelle, affirmation de soi et intégration, conservation de soi et transcendance en conscience sociale, conscience écologique, conscience cosmique et conscience divine. » Sortir de ce dualisme corps-esprit qui divise, nous permet d'entrer dans une réalité psychosomatique d'abord, mais aussi écologique et éco-spirituelle, qui nous rend participants d'une réalité beaucoup plus large et infinie. Si l'homme ne se différencie pas par sa nature euh, des autres créatures vivantes, s'il n'est pas la finalité de la création vers laquelle tout est orienté, quelle est sa place dans la création c'est toute la question qui est posée par ces versets 26, 26, 26 et 27 du premier chapitre de la Genèse, que vous connaissez bien. Et tout d'abord, de facto, l'homme est une image du monde créé, il en fait pleinement partie par la matière dont il est fait et par la vie qu'il partage. Mais en étant l'image de Dieu, c'est une fonction particulière qui lui est confiée. À l'image de Dieu, qui par son esprit créateur réunit toute sa création dans une communauté et lui donne une cohésion. L'homme a cette mission relationnelle particulière. Dans le Lévitique, vous savez que le sel est donné comme signe d'alliance pour les offrandes, et Jésus rappellera à ses disciples qu'ils doivent être, à l'image de Dieu, signe d'alliance. Et cette mission est sacerdotale dans le sens où elle est le signe de lien entre Dieu et sa création, et dans cette perspective, la domination sur toute la terre et ce qu'elle contient ne peut se concevoir comme une mission de rassemblement et d'unité, une seigneurie qui n'est pas une, une domination despotique, mais qui est bien au contraire une image de service et d'exercice de l'amour de Dieu. Un autre détail important, c'est le pluriel qui est employé quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Euh, ce pluriel qui a beaucoup fait déclencher le commentaire rabbinique est-ce ce, ce pluriel, est-ce Dieu et la sagesse primordiale du chapitre 8 des Proverbes ou alors Dieu et les créatures célestes La question reste ouverte mais bien évidemment pour nous chrétiens cette, euh, cette euh, altérité que l'on retrouve dans Dieu fait référence à la Trinité. Et euh, la question est de savoir Comment on retrouve cette altérité euh, à l'image de Dieu dans l'homme Et alors là, les pères de l'Église étaient en désaccord puisque euh, Grégoire de Nazience, euh, sur cette question-là disait que ben, l'altérité, la, c'est Adam, Ève et Seth. Donc une, une altérité euh, homme-femme et puis une altérité générationnelle. Alors que Augustin euh, s'est opposé à cette interprétation et à sa suite Thomas d'Aquin, pour dire qu'il n'était pas pensable que Dieu puisse avoir son image dans un corps périssable et euh, euh, représenter cette trinité dans l'homme comme l'intelligence et, et la volonté qui sont le sujet correspondant au Père, le Verbe qui procède de l'intelligence qui correspond au Fils, et l'amour qui procède à la fois du Verbe et de la volonté qui correspond à l'Esprit. Donc, toute cette image de Dieu est concentrée dans l'âme. Alors, cette représentation va elle-même favoriser une relation hiérarchique, une relation de domination. Et il y a une alternative tout aussi pertinente sur le plan scriptural à ce modèle relationnel hiérarchique qui est, en particulier, beaucoup travaillé par Molyman, encore lui, dans avec cette idée de la péricorèse, c'est-à-dire de ces personnes de Dieu qui agissent dans une danse commune. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre, mais les unes et les autres se complètent et occupent, à tour de rôle, des positions différentes de, de, dans leur relation. Et si on transpose cette, cette compréhension d'une image de Dieu trinitaire dans cette altérité que l'on trouve dans l'homme, eh on va sortir de ces modèles de domination, de l'homme sur la femme, euh, et puis ensuite de l'homme sur la création, enfin, toutes ces questions qui sont euh, difficiles et qui nous posent problème aujourd'hui. Très rapidement, je voudrais venir sur un dernier point puisque n'ai plus beaucoup de temps. Euh, ce sont les, les perspectives éthiques. Ce grand chapitre des rapports aux créatures a particulièrement retenu mon attention parce que l'anthropocentrisme occidental nous a amené à construire une, écu une éthique humano-centrée. L'homme est le sujet qui a une valeur intrinsèque et les autres créatures sont des objets qui ont avant tout une valeur d'usage. Or aujourd'hui, la crise écologique montre les limites d'une éthique comme ça, la nécessité de travailler plus loin sur l'éthique. Alors, il y a des approches diverses et qui parfois sont contradictoires et peuvent être source aussi de, de conflits, de difficultés dans notre société. Il n'y a qu'à voir les, les problèmes, par exemple, de la Ligue 214 qui va détruire les, les abattoirs, les boucheries. Donc, tout se passe sur des principes éthiques qui leur sont propres. Tout n'est pas très facile. Alors, j'ai retenu trois approches éthiques parmi d'autres. Il y a euh, d'abord l'approche la éthique de la souffrance animale dans Donc, C'est une perspective très utilitariste qui est héritée du libéralisme de Jeremy Bentham, qui se développe à la fin du XXe siècle dans euh, le mouvement de la libération animale. C'est Peter Singer en Australie qui dénonce la considération inégale des intérêts des animaux. Il utilise le terme de libération Animal, euh, selon comme un calque euh, de celui de la libération des femmes. Et euh, il va ensuite développer l'idée du spécisme, surtout pour militer dans l'antispécisme, en disant, bien, euh, en assimilant l'antispécisme à l'antiracisme. Alors, euh, cette lutte contre la souffrance animale, dans cette perspective de Peter Singer s'inscrit dans une perspective utilitariste. On parle de pathocentrisme et c'est dans la mesure où l'animal qui souffre lutte et reconnaît cette lutte pour sa dignité, pour lutter contre sa souffrance, c'est cela qui va lui donner sa propre valeur intrinsèque, sa propre dignité. La deuxième euh, approche c'est une éthique de la vie donc euh, la vie cette éthique va sacraliser la vie lui donner une valeur suprême alors c'est une approche qui est très présente dans les religions orientales l'hindouisme, l'hébouisme vous connaissez l'aïmsa et euh, les jaïms qui se mettent le bouchoir sur la bouche pour ne pas avaler les insectes et euh, Albert Schweitzer a ah, donc, au début du XXe du siècle, a repris un peu cette, cette, ce principe d'une éthique de la vie. Et voilà ce qu'il déclare dans une de ses prédications qui est restée célèbre. Ce qui est bon, conserver et promouvoir la vie. Ce qui est mauvais, empêcher et détruire la vie. Et puis ensuite il dit, il y a quand même la nature laisse perpéter les pires horreurs, et il décrit les insectes qui perforent d'autres insectes, le typanosome qui détruit les globules blancs de, de ces malades du sommeil. Donc ça c'est une approche qui est à ce moment déontologique et non plus utilitariste, c'est-à-dire la dignité est une dignité reçue et non pas acquise par son propre, par son propre travail. Et puis, il y a une troisième éthique qui me paraît importante, c'est l'éthique de la Terre, qui va avoir comme but de répondre à une vision holistique de la Terre. Alors, cette vision a été développée par Lovelock avec l'hypothèse Gaïa. Bon, parfois, il a dérapé sur d'autres questions, mais enfin, il a eu le mérite d'apporter cette hypothèse. Et c'est Aldo Leopold, en forestier américain, qui a, euh, le premier, apporté cette idée d'une éthique de la Terre en disant dans un livre posthume en 1949 une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité la stabilité et la beauté de la communauté biotique elle est injuste quand elle tend à l'inverse et cette éthique de la Terre doit se situer par rapport à l'éthique telle qu'elle s'est construite et affirmée dans la culture occidentale alors je terminerai par quatre piste biblique que... alors ça pas bien sûr de faire éthique biblique et encore moins protestante. Mais il y a quatre points qui me paraissent importants pour, pour nous guider dans le choix de l'éthique qu'on peut aborder, qu'on peut adopter. La première c'est que la Bible annonce un Dieu unique et créateur. Donc euh, s'éloigne des idoles que sont par exemple euh, dans les Romains ils ont intérêt à adorer la créature plutôt que le créateur l'autre euh, deuxième point c'est le fait que la mort est la condition de la vie elle fait partie de la vie donc Jésus dit pour lui-même en disant s'il un blé qui tombe en terre ne meurt il ne porte pas de fruits mais on le trouve aussi dans les psaumes tu retires ton souffle aux créatures elles expirent, elles retournent à la poussière tu envoies ton souffle ton souffle, elles sont créées et tu renouvelles ainsi la surface de la terre troisième point euh, plus subtil, c'est celui de l'identité de l'individu, c'est-à-dire que, bonjour, on en a déjà parlé, mais l'identité de l'individu est liée autant à, à son appartenance à une communauté, euh, euh, quand on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », hein, ce « comme toi-même » dans le Lévitique, il ramène à la notion de « comme toi-même » qui est membre de la communauté d'Israël. Et puis la dernière, c'est cette question de l'amour que l'on peut voir dans le sens d'un amour qui est dû à la dignité, de la valeur intrinsèque d'une créature, mais on peut le voir aussi comme un amour qui, est, euh, qui donne cette identité, qui, qui crée cette identité à la, à la créature et à la création, non pas seulement euh, dans ce sens -là. Alors, tout cela, pour conclure, pour dire qu'il y a encore beaucoup de pistes de travail l'on peut euh, poursuivre et que la chère euh, Jean baptiste je pense, poursuivra avec euh, assiduité. Merci beaucoup. Eh ben, merci pour ce travail euh, à la fois de lecture précise des chapitres que vous avez pu lire et de mise en perspective avec vos propres réflexions ou des perspectives protestantes. Nous avons une douzaine de minutes maintenant pour... Euh, pour interagir avec euh, notre orateur, je vous invite à, à le faire. Oui, Jean-Claude. J'ai aimé votre, euh, votre intervention euh, particulièrement au début. Vous avez rappelé ce qu'était l'écologie. C'est un système équilibré qui, qui euh, s'équilibre de lui-même. Et euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la Terre est un système équilibré compte tenu du déséquilibre apporté par la technique, par tout un tas de choses, en tout cas par l'humain, le... J'imagine que avant, quand, euh, avant que l'homme n'arrive, euh, la Terre est un système écologique. J'imagine, je ne sais pas. mais euh, Ou alors le cosmos est un système écologique. Mais j'ai quand même une question. Dans, dans le système écologique, il y a des prédateurs. Où est, les, où est le prédateur de l'homme Oui, alors, euh, il y a des équilibres. Mais euh, il est évident que l'homme est devenu un prédateur et qu'il ne l'était pas dans, toutes les, dans, dans bien d'autres euh, civilisations, civilisations et cultures que l'on a parfois étouffées. Je veux dire, si on prend les les Kanaks, les, les peuples premiers, enfin d'autres peuples, on s'aperçoit que l'homme n'était pas forcément un prédateur qui déséquilibre le système. Alors ce qu'on peut dire sur cette question, c'est qu'effectivement, la, la planète, euh, en tant qu'entité qu vivante, est actuellement bien malade. Et ça nous amène peut-être à réfléchir théologiquement, alors là je n'ai pas eu le temps de le faire, mais euh, sur la question du salut, qui est une question qui, aujourd'hui, est... est ben, quand on voit l'importance euh, que prend la collapsologie, enfin, qui devient de plus en plus, disons, euh, euh, médiatisée aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore ou trois ans, pas de collapsologie. Je pense que ces, ces éléments-là euh, nécessitent que l'on porte l'accent théologique sur cette... Sur sur cette question du salut, ça me paraît important. Euh, et je dirais que par rapport à ces questions, de, disons, de, de théologie, de l'écologie, il y a des, des éléments qui sont euh, durables sur des siècles et des siècles, et, et depuis le début, et puis il y a une telle rapidité actuellement d'évolution dans la crise dans laquelle on est, qu'on est amené à, à, à modifier les, les points sur lesquels on va peut-être insister sur le plan théologique et, et aussi s'adapter dans les, dans les points qu'on souhaite, je veux dire, parler, parler il, y a, il y a 15 ans de salut pour la création, c'est quelque chose qui passait euh, au-dessus de la tête de tout le monde. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut devenir de plus en plus pertinent. Alors moi, je voudrais euh, interagir sur un, un aspect de votre, votre propos, c'est je pense que vous avez bien repéré qu'un des enjeux, du, un des enjeux du, de l'ouvrage, c'était d'articuler euh, dignité de la personne humaine et, euh, et la valeur propre et intrinsèque des, des créatures, justement en, en critiquant, euh, comme vous l'avez bien souligné, euh, le, ce, que, ce que le pape fait dans le aussi c'est-à-dire la critique de cet anthropocentrisme moderne et dévié donc, dont vous avez retracé quelques éléments d'histoire. Et donc, je vous dire euh, les pistes que vous proposez sont, sont, vraiment, sont vraiment intéressantes euh, mais euh, quand vous nous proposez comme piste le pathocentrisme de Singer ou l'éthique de la vie de, de, de Schweitzer euh, peut-être euh, avec l'éthique de la Terre on peut, peut discuter mais sur les deux premiers j'ai peur que ces, que ces courants de pensée nous amènent plus vers un, un nivellement plutôt qu'un qu juste positionnement des, des valeurs et des dignités en euh, relation les unes avec les autres. Comment vous. Alors, je me suis probablement mal exprimé. Je veux dire, que ces, ces modèles d'éthique, je ne les présentais pas comme, des, comme des, des, des modèles vers lesquels il faut aller. Je les décris comme des modèles qui sont présents dans la société devant un désarroi éthique parce qu'on a gardé une éthique trop humano-centrée. Alors, effectivement, à titre personnel, euh, vous l'avez peut-être compris, je, je suis assez euh, séduit par une éthique de la terre, euh, qu'il faut encore travailler, et il faut aller encore plus loin. Je suis assez réticent par rapport à toutes les éthiques utilitaristes. Mais euh, ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'on a cette, ce télescopage d'éthiques différentes, et bon, qui sont finalement les, les mœurs que l'on s'assigne, et que quand on a euh, une diversité de, de mœurs et d'éthiques dans une société, eh bien ça aboutit à des conflits, cest des sujets qui deviennent conflictuels, et on voit aujourd'hui, ce qui pour moi veut dire qu'il faut réfléchir sur ces questions-là, mais je ne les présentais pas du tout comme des modèles. Par contre, effectivement, j'ai tout le temps développer les points qui me paraissaient des points euh, bibliques, qui pour moi étaient justement des, des repères... Euh, des repères critiques permettant de dire, ben non, en place cette éthique, il y a quelque chose qui cloche, cette approche éthique, il y a quelque chose qui cloche avec les, les repères que je me fixe du point de vue voilà. <coughs>